Hier pour tant d'épidémies. Notre Père, nous demandons avec confiance que cette épidémie soit maîtrisée rapidement. Rends la santé aux personnes touchées et la paix aux endroits où elle s'est propagée. Accueille les personnes décédées de cette maladie, réconforte leur famille. Fortifie et protège le personnel de santé qui la combat. Inspire et bénis ceux qui travaillent pour la contrôler. Seigneur Jésus, nous nous sentons impuissants dans cette situation d'urgence sanitaire internationale, mais nous avons confiance en toi. Esprit Saint, donne-nous de discerner les appels qu'elle contient. Marie, protège-nous, continue de prendre soin de nous et de nous conduire vers ton Fils Jésus. Amen. Retrouvez d'autres prières sur mission-web.com.